bonjour les enfants comment allez vous est ce que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de lila c'est la gomme de lila mais avant de vous raconter cette histoire il vaut mieux d'observer cette image alors que voyez vous qui est ce oui c'est lila et qui est ce c'est la mère de lila Et? Pourquoi Lila est en colère Oui, c'est très bien. Alors, elle est en colère parce qu'il n'a pas trouvé un objet. C'est la gomme. C'est la gomme de Lila. La gomme de Lila est perdue. Alors... Elle accuse sa sœur Romane. Très bien. Elle accuse sa sœur Romane d'avoir volé sa gomme. Alors, écoutez maintenant l'histoire. La gomme de Lila. Lila a perdu sa gomme verte. Elle regarde dans son cartable une règle, mais pas de gomme. Elle s'énerve. Romane a volé ma gomme. Romane, Romane Roman est sorti, déclare sa mère. Elle a volé ma jolie gomme verte, affirme Lila. Il est à moi. Marine me l'a donnée. Lila, regarde devant toi, murmure la mère de Lila. Lila regarde. Sa gomme a glissé sous la table. Tout simplement. Je répète encore fois, la gomme de Lila.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 Et il a volé ma jolie gomme. Elle est à moi. Marine me l'a donnée. Lila, regarde devant toi. Murmure la mère de Lila. Lila, regarde. Sa gomme a glissé sous la table. Tout simplement. Alors, voici les questions. Je vous propose ici des questions qu'il faut répondre. Alors, compréhension des débat. La perte d'un objet. Qui, Lila, accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme Qui, Lila, accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme Où était la gomme Où était la gomme Toi, as-tu déjà perdu quelque chose Est-ce que tu peux nous raconter Qui, Lila, accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme Où était la gomme As-tu j'ai perdu quelque chose Est-ce que tu peux nous raconter C'est ce qu'on appelle la perte d'un objet. La perte d'un objet. Qui, Lila, accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme Où était la gomme As-tu j'ai perdu quelque chose, toi Est-ce que tu peux nous raconter Alors, ce sont les trois questions de l'oral, la perte d'un objet. Voilà. alors euh, il faut tout simplement répondre, Essayez de réfléchir d'abord, puis on va faire la correction dans quelques instants. Alors j'espère que vous avez bien travaillé, qui Lila accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme, c'est sa sœur Romane, Lila accuse sa sœur Romane d'avoir volé sa gomme. Lila accuse sa sœur Romane d'avoir volé sa gomme. Où était la gomme? Lila, regarde devant toi. Lila regarde, sa gomme a glissé sous la table. Alors la gomme était sous la table. Et toi, as-tu dit perdu quelque chose? Est-ce que tu peux nous raconter? Vas-y. Alors voici les réponses. Qui Lila accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme C'est sa sœur Romane. Lila accuse sa sœur Romane d'avoir volé sa gomme. Où était la gomme La gomme était sous la table. Lila regarde. Sa gomme a glissé sous la table. Et pour la troisième question, c'est à toi de répondre. Est-ce que tu as déjà perdu quelque chose Est-ce que tu peux nous raconter Gomme de Lila. Lila a perdu sa gomme verte. Elle regarde dans son cartable.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 Voilà, c'est tout pour le moment. Alors, la prochaine histoire de Lila sera un crapaud à l'école. Un crapaud à l'école.